Euh, eh, mon, mon frère, attendez. Je, okay, je pose la même question encore. On dit que Dieu a créé tout ça par sa parole. Vous avez dit oui, non Oui, c'est la parole qui a tout créé. La parole qui a tout créé. Ok, ok, ok, ok. okay, okay. Pas... Eh, vous avez dit que la parole de Dieu, c'est Dieu, non Oui, la parole, Dieu... La parole de Dieu, c'est Dieu. Ok. Et je prends un exemple. Là. Dieu a créé un arbre par sa parole, non Oui, Amen. Il a créé par sa... L'arbre de Dieu. Non. Mais vous avez dit que l air, l air, la parole de Dieu c'est Dieu. Oui oui. La que l'arbre est la parole de Dieu, il n'est pas Dieu. Non non non, puisque l'arbre la... est créé par la parole. Mais la parole mm -hmm. la parole la parole n'est pas créée. Non on a dit que Dieu a... On, a, on a dit que Dieu a créé toute choses par, par sa parole. C'est quel verset? <rire> Écoute, je te dis ceci. Tout, a, tout est créé par la parole de Dieu. Tout est créé par la parole de Dieu. Mais pensez-le pas. Hein? Mais l'arbre. L'arbre est venu. L'arbre est venu à partir de la création de la parole. C'est la, la parole qui crée. Mais est-ce que c'est la parole. Est-ce que l'arbre est la parole de Dieu? Non. Non, non. L'arbre n'est pas la parole de Dieu. L'arbre. Ah bon, l'arbre, c'est Dieu a créé tout ça par sa parole. Écoutez, l'arbre, c'est une créature de la parole. Une créature de la parole là. Oui. L'arbre, l'arbre, ça provient, ça provient de la parole. Lorsque la parole sort, la parole crée un arbre. Mais la parole, elle n'est pas créée écoutez, j'ai entendu beaucoup de musulmans poser des questions comme s'ils étaient des comédiens. Un musulman qui pose la okay, question. Ok, mais bon. Attends, il... attends, attends, Oui. Et bon, Dieu a créé un autre humain par sa parole, non? Oui. C'est okay. la parole qui merci a. Beaucoup. Écoutez. Merci, merci, merci. Attendez, attendez, attendez, La parole qui crée tout. Vous-même, vous avez été créé par la parole. Nous, les humains. Nous, nous c'est la, je... la parole qui nous a créés. La parole qui vous a créés. Oui. Mais vous êtes la parole, non Non, je ne suis pas la parole. Un, un homme n'est pas la parole de ouais. Dieu. Un homme n'est pas la parole ouais. de Dieu. C'est là qu'il faut faire la différence. Les musulmans ne connaissent pas. Mais vous avez... Mais... Attendez, vous avez dit tout à l'heure que Dieu a créé tout ça par sa parole. C'est pour cela que j'ai posé ces qu questions pareilles là. Écoutez. Sinon, vous, vous avez dit toutes choses, toutes choses. C'est ça, non? Tout a été créé. Nous sommes dans, là, là, nous sommes dans une Il faut que je, okay. puisse... Euh, je, je puisse. Tout, tout, tout je... a été créé. Tout Attends. a été créé par la parole. Attends. Mais vous, vous ah. êtes dedans, non? Vous êtes dedans? Ah. Nous sommes prégrés à par la parole de Dieu. C'est -ce vous... oh. <rire> la parole qui nous a créés. J'avais Même... dit tout à l'heure que Dieu a créé toute chose par sa parole. Écoutez, Jean au, Jean, Jean au chapitre, nous sommes dans Jean au chapitre 1, au verset que 3. Que la était la parole. Non, non, non, non, pas là. Jean au mm -hmm. chapitre 1 au verset 3, on dit Toutes choses ont été faites par la parole de Dieu C'est la parole de Dieu Merci Oui Merci, ça c'est que Ok, tout ça a été fait par la parole Mais vous tout, tout, non? tout a été fait par la parole de Dieu Voilà, par la parole là, de De Dieu De Dieu Ok, mais vous avez dit tout à l'heure que la parole de Dieu, c'est Dieu. Je, je t'ai dit que la parole de Dieu, c'est Dieu. Est -ce ok. Que, oui. Mais vous êtes la parole, non? Non. Mon frère, ah, frère est-ce est, que, je mon, mon frère, est que tu, tu as des problèmes de français? On dit ceci, tout a été fait, toute chose a été faite par la parole. C'est la parole qui fait tout ce monde. L'univers a été créé par la parole. L'univers, c'est une créature de la parole. Un homme, c'est une créature de la parole. Nous sommes tous des créatures de la parole. La parole, elle, n'est pas créée. C'est une créature de la parole de Dieu, non? Quoi, ça? C'est une créature de la parole de Dieu, non? Qu'est-ce qu'il y a une créature? Répondez à ma question. Posez la question bien. Hein? Posez la question. Quelle est ta question? J'ai dit, oh, tout a été créé par la parole. Non, ça, hein? Tout a été fait par la parole. Toutes choses ont été faites par la parole de Dieu. Mais la parole, elle n'est pas créée. Tout, tout, tout, Toutes choses a été faites par la parole de Dieu. Toutes chose a été faite par la parole. Ok, mais est-ce que la parole de Dieu c'est Dieu? Oui. Hein? Amen. La parole, la parole c'est Dieu. C'est Dieu. Oui. Donc, euh, mais vous faites partie non? Partie de quoi? Puisque toute chose a été créée. Du... Ça, non, toute chose, mais vous êtes on n'a pas dit toutes choses qui ont été créées. J'ai dit, toutes choses ont été faites par la parole. Toutes choses ont été faites. Toutes choses, toutes, toutes choses ont été faites par la parole. Chercheur de demande Mais est-ce que la parole de Dieu, c'est Dieu? Vous avez dit oui, non? Oui, c'est ça. La parole de Dieu, c'est Dieu. C'est toutes choses. Si tout cela a été fait par la parole, c'est que vous-même, vous êtes Dieu. Mais mon frère, c'est quoi Tu ne comprends pas le français. Je dis toutes choses ont été faites par la parole. C'est la parole qui a créé l'humanité. L'univers a été créé par la parole. Donc, les créateurs de l'univers, c'est la parole. Nous, nous sommes des créatures. Moi, je suis une créature de la parole. Mmh. maintenant maintenant les musulmans, moi je ne sais pas que, comment est-ce que vous réfléchissez j'ai dit ceci oui. toute chose, l'univers a été fait a été fait par Dieu la parole, c'est la parole qui est Dieu qui a tout créé moi je suis parti de l'univers je suis un produit de la parole je suis une créature j'ai été créé par la parole c'est la parole qui m'a créé, car la parole est Dieu. Maintenant, si tu me dis, okay, vous avez dit que vous avez dit que Jésus a été créé par la parole, non Non, ce n'est pas écrit. Okay. Vous, mais vous avez dit que vous, Jésus est la parole de Dieu. Attention, il faut faire attention à tes mots. Tu as dit créer. J'ai dit Jésus est la parole. Toi, tu as ajouté créé par la. parole. Non, Jésus n'est pas créé par la parole. Jésus, il est la parole. Mais vous avez dit que c'est la parole là qui a créé non, tout chose non. Oui, c'est la parole qui a créé. L'écriture est là. Jean Mais 1. Que Jésus pas tu dis. Est-ce que Jésus n'est pas dedans? Ne, dedans où? Vous avez dit que la parole a créé tout chose non? Oui. Jésus fait partie ou pas? Partie de quoi? Oh. Jésus c'est la parole. Jésus lui-même c'est la parole. Celui qui a tout créé. Celui qui était venu sur terre, ici, là, je parle. Tu dis quoi? Je dis, je parle de celui qui était venu sur terre. Oui, mais avant de venir, la création a eu lieu avant qu'il ne vienne sur terre. Il était encore aussi, alors qu'il avait tout créé. Hein? Hein? Je n'ai pas entendu. Vous dites? Je dis ceci. Jésus. Jésus. Oui. Jésus avait tout créé par, par lui-même, celui qui a tout créé. Et lorsque tu parles... Ça, ça part, non? Oui, c'est ça. Ok. C'est ça. Ok, pas de problème. Mon, mon frère, lorsque non, tu... Si, je comprends très bien. Ah. Oui, je vous écoute. Ai... Mon frère, lorsque tu fais, lorsque je te réponds, je, tu, je suis en train de te répondre selon les Écritures. Même si tu parles dans votre Coran, dans le Coran, surat 4, verset 100, 171, on dit que Monsieur, Jésus c'est lui la parole. Non, non, non, non, non. Non, non, non, quoi? Restons dans la Bible. Non, non, non, non, non. non, non, Moi, si je parle aux musulmans, j'utilise tous les livres. J'utilise même les tafsirs, les.. les... Les, les, les hadiths tout le Coran. C'est comme ça que je parle à un mmh. musulman. J'utilise mmh. toutes les armes. C'est ce que je fais. Mmh. Ah. Mmh. Jésus, Jésus, lui, il est la parole. Est, tout a été créé par la parole. Tout. Maintenant, le problème avec les musulmans, faites attention aux mots. Lorsqu'on dit c'est créé par la parole, c'est différent de il est la parole, non toute chose qui okay. a été toute chose qui a été créée n'est pas la parole un homme n'est pas la parole de Dieu un homme c'est mm -hmm. une créature de la parole de Dieu tu comprends mm -hmm. oui donc la parole c'est Dieu mm -hmm. la parole qui s'est incarnée écoutez mon frère, moi je suis là pour démontrer mm -hmm. aux musulmans que le seul dieu que nous avons c'est Jésus et Allah n'est pas Dieu Mohammed n'est pas Dieu. Okay. Mohammed eh, n'est pas prophète. Eh stop, stop, stop, Il n'est pas messager. S'il vous plaît. Stoppez quoi stop. Stoppez quoi Attends, je vais vous poser une question. Vous avez dit que c'est eh, Dieu, non Stoppez quoi Monsieur, monsieur, si je suis là aujourd'hui, c'est pour chercher le, la, la, la vérité. Hein? Non, écoutez. Attendez, attendez écoutez-moi. Écoutez écoutez -moi. Eh, eh, écoutez. Là où je suis là, monsieur. Écoutez-moi, écoutez-moi, s'il vous plaît. Oui. C'est bon? Oui, parle. Là où je suis là. Oui. Si vous me montrer un seul verset, j'ai dit un seul verset dans la Bible que Jésus dit de sa propre, je suis Dieu. Moi, je vais me convertir tout de suite, à tout à l'heure même. Tu, tu, tu dis quoi? Je suis Dieu. Adorez-moi, je suis Dieu. Est-ce que Jésus dit ça dans la Bible? Moi, je me convertis tout de suite. Et, et, et, et, et s'il puisque... et, et n'y a, a pas ce verset-là? Bon, mais là, il euh, y a un problème. Mais, écoutez, c'est comme si je demande à un musulman de me montrer un verset. Là où Allah dit « Je suis Dieu, adorez-moi ». Un musulman ne peut jamais me donner ça, puisque ce verset n'existe pas dans le Coran. Un bon, hein? oui. Je, je te défie. Il n'y a aucun verset du Coran là où Allah a dit « Je suis Dieu, adorez-moi. » Ça n'existe pas. À ah bon, hein? Mon frère, dans tout le okay. Coran, Allah, Et... Allah n'a jamais dit Et... « Je suis Dieu, adorez-moi. » Ça n'existe pas. J'arrive, j'arrive, j'arrive, j'arrive. Arrivez. <rire> tu tu, tu okay. parles à, à, à un savant Vous êtes un savant. Mais, écoutez, je suis savant. Non, nous, nous sommes. J'arrive, des... j'arrive, je cherche quelque chose ici, là, j'arrive. Tu cherches un verset, je te donne déjà. Va dans Surat 20, oui. verset 14. Surat 20, non, au, pas au verset moi, je 14. Je ne suis pas là. là Donne-moi ça. Je ne vais pas la part. Et je vais te décliner, te débagouler ce verset-là. Surat 20, 14. Je ne suis pas là-bas. Ah. J'arrive, viens. Je vais vous donner un verset ici. Arrivez. Voilà, je vais vous donner un verset ici. Et vous avez le Coran avec vous? J'ai le Coran, j'ai 26 Corans avec moi, 26. Ok. Prenez la sourate, verset 255. Alléluia, surah Ayat Al-Goursi. Hein? Merci. Al -Gursi. Mais écoutez. Écoutez, Aha. écoutez, mais tu as. Je... Eh non, laissez-moi d'abord, laissez-moi d'abord. Tu veux lire ça? On dit Allah. Ah. Point de divinité à part lui. Est-ce que vous pouvez me montrer dans. Eh, eh, écoutez, écoutez. Qui parle dans. Attends, attendez, continuez, attendez, continuez, continuez attendez, avec le verset. Continuez, continuez attendez, attendez écoutez-moi, écoutez-moi, écoutez-moi. Le vivant, celui qui subsiste par lui-même, Alcoïne, ni, ni son lance, ni son air. nous ne le sévise. À lui appartient tout ce qui est dans les cieux, sur la terre. Vous comprenez? Qui parle dans ce verset? Pardon? Qui parle dans ce verset-là? C'est l'entreprise qui parle dans ce verset. C'est ce je... la question que je, que je, je te pose. moi même de te dire. Toi-même, toi, toi, tu le sais, ce n'est pas à moi-même de te dire. Mon frère. Un verset pareil dans la Bible. Mon frère, moi, je, je, je moi, me tout de suite Je là. te pose à la question qui parle dans ce verset-là C'est ça, les îles, ce pas à moi de te dire. Toi-même, tu vois clair. Mais euh, écoutez Allah parle de divinité à part à lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même. C'est pas à moi-même de te dire qui parle dans ce verset, c'est clair. Mais, non, non. C'est pas à moi-même de te dire. Je ne te le dis pas. Toi-même, tu le connais. C est, c est... Moi, -même, moi aussi, je connais lui qui parle dans ce verset-là, c'est qui? C'est ça que je te dis, mot. Toi, tu connais, moi, je connais. Celui qui parle dans ce verset est clair. Ce n'est pas quelque chose qui est C'est clair. Mais toi, mais toi, tu m'as demandé la question de te donner un verset-là où de, Jésus dit « Je suis Dieu, je » à la première personne du singulier. « Je » Maintenant, toi, tu me dis « C'est lui, lui, lui. »« Lui qui uh ?» -huh. Point de divinité à part « lui ». Maintenant, toi, okay. tu... Ok, ok. Tu m'as demandé la... bon, ta bon, question. Bon, bon. Tu m'as posé. Ta... C'est bon, bon. Ah, bon. Attends. Attends. Attends. attends. Allô. Toi, Allô. Toi, toi, tu m'as dit. Attends. Allô. Tu m'as dit, oui, Jésus. Oui. Montrez-moi un verset pareil dans, dans la Bible. Un verset où on dit Jésus, pas de divinité à part lui. Le vivant, celui qui subit à ah, lui -même. Mais maintenant, tu, tu commences à bien parler maintenant. Tu commences à bien parler. Oui. Allons-y, allons-y, allons-y, laissez, allons-y, allons-y. Romains chapitre 9 verset 5. Trouvez-moi trouvez, trouvez ce verset pareil à vite vite. Je te donne le verset. Romains chapitre 9 verset 5. Oui. Pardon Romains 9 verset 5. Ok, j'arrive. Arrivé. Vous voyez combien 9, verset 5. Uh -huh. yeah, lui... Je vous écoute sur la page déjà. L -l Lisez. Non, moi je ne peux pas lire, hein. vous-même vous le savez. Quand moi j'ai donné mon verset, vous m'avez dit de dire non Vous aussi vous allez lire. Tu as peur de lire. Hein? Pourquoi pas peur Hein? j'ai ah, ça déjà devant moi ici. Lisez. tu peux lire, comme tu as ça devant toi, tu peux lire déjà. Non, non, non, non, non, non. C'est pas, j'ai donné le Quand moi, j'ai donné pour moi c'est moi-même, j'ai lu. C'est pas vous qui avez lu. C'est moi, j'ai lu. Ah, ok. Ok. Donc, on va lire ensemble. C'est une bonne leçon. Hein? Ok. Moi, je donne. Moi, je donne. Des leçons aux gens pour savoir ce que moi je fais avec toi, c'est juste pour montrer aux chrétiens comment écraser un musulman dans un débat. C'est ce que je fais. Montrer comment faire frapper un musulman dans un débat. C'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça en fait. ici on va ici. Attendez, je. Je, je dois te, te montrer ce verset-là hein? oui, tu, tu, tu, tu même dans j'ai verset des gens Romain 9 euh, euh, verset 5 hum? nous sommes dans le verset lisez au revoir ouais je te montre ce verset-là ne si t'en fais pas ne t'en fais pas je suis en train de mettre ça okay. on dit ceci Romains chapitre mmh. 9. Oui. À son verset 5. Mmh. Ah, attendez, je suis en train d'afficher ça. Hein? Je suis en train d'afficher ça. Romains au chapitre 9. On, on dit ceci. Mmh. On dit ceci. Mmh. Elle est promesse, elle est patriarche mmh. et de qui est mmh. issu selon la chair le Christ qui est au-dessus de toutes choses, Dieu, béni éternellement, Amen. Mm -hmm. Tu as entendu? Mm -hmm. Oui, mm -hmm. le... c'est ça, c'est le verset que je viens de te donner. Le Christ, mm -hmm. il est au-dessus de tous, il est Dieu, béni éternellement, mm -hmm. Amen. Mm -hmm. Tu as entendu? Mm -hmm n'est-ce pas je vous écoute je vous écoute toujours j'ai terminé j'ai terminé ah vous avez terminé oui oui ah ok on dit Christ, hein? oui ok on dit Christ Dieu bénit Dieu bénit ah. éternellement ah. ok mais bon vous allez m'excuser hein hmm. Je vais m'excuser pour ça. Bon, je n'ai pas le verset dans la tête, mais il y a un verset là où on dit que Dieu est le chef de Christ. Là, là c'est 1 Corinthiens au chapitre 11. Merci beaucoup. Yeah. Vous pouvez m'expliquer ces deux, ce, ce, ce, ce deux versets, s'il vous plaît. Puisque ici, comme Christ lui-même est Dieu alors qu'on dit que Dieu a laissé de Christ mais c'est ce que je t'ai expliqué dès le début que Dieu, ouais. lorsqu'il est venu visiter la terre il est, visite, ouais. il est venu visiter il s'est incarné c'est pour cela qu'il appelait chaque fois il nous disait mon père, mon père mon père, mon père mais le où... mm. excusez-moi, le Christ qui est ici c'est celui qui s'est fait en euh, chair là où c'est -ce qui ça? C'est lui qui s'est fait chair, il, il est venu chez nous pour nous visiter en tant qu'un homme. C'est le, qu le même Dieu qui est invisible. Ah, oh. C'est le même Dieu qui si est invisible. C'est le même. Vous avez dit du... quoi, hein? le Christ qui est au-dessus de toutes choses. Hein? Dieu bénit éternellement. C'est ça, non? Amen. Oui, c'est oui, Jésus, oui. Ok. Mais alors, on dit que Dieu est le chef de Christ. Donc, Christ a son chef encore. Ça, c'est. J'étais donné cette écriture-là. Un Corinthien. Ok, excuse-moi, excuse-moi. Excuse verset qui, 3. Qui un, le, attends, attends. Qui est le chef de Christ, là? Celui qui est le chef de Christ, c'est le Père. Oui. Le Père, non, non. on n'a pas, pas dit le Père. Le Père, c'est le Père. Dieu, Dieu, c'est lui le Père. Lors, Lorsqu'on ah, dit Dieu, est point, hein? Dieu, a, Dieu, c'est pas Christ. Non, tu n'es pas Christ lui-même. Dieu est celui qu'on appelle le Père. Dieu... Je sais, mais qui n'est pas Christ lui-même. Il est Christ. Hein? Christ, ça veut dire quoi? C'est un ouin. Lorsque Dieu vient chez nous pour nous visiter en tant qu'homme, il vient comme Christ. C'est pour cela qu'on dit que le, uh -huh. le Christ vit éternellement. Le Christ est éternel. Mais Vous avez dit ici que Christ, a, vous avez dit ici que Christ est Dieu, non? Oui, Christ, c'est Dieu. Mais alors que Christ a conscience, c'est hein, Dieu. C'est ce que je dis. Je, je suis en train de répéter ça. Que Dieu, lorsqu'il vient chez nous, nous visiter, nous, en tant qu'humains, il s'incarne. Christ, c'est l'incarnation de Dieu. L'incarnation de Dieu, c'est ce qu'on appelle mm -hmm. le Christ. Mm -hmm. C'est mm -hmm. com okay, comme, comme lorsque. Okay, okay. Attends, attends, attends. Tu vois dans le Coran, au chapitre 27 du Coran, la surat Laisse tout ça, laisse tout ça. Restons ici dans ces deux versets. Tu vas, tu vas m'expliquer. Non non non non non, non, non, non, non, non, non. Si je parle à un musulman, j'utilise tous attends, les livres. Attendez, si on finit, si vous avez des questions dans le Coran, c'est ça vous avez là. Je vais donner le numéro de mon vieux, les... et ils vont vous appeler. Avez... Non, non, non, écoute. Moi, lorsque je parle attends, à un musulman, j'utilise aussi attends, le Coran. Non, non, non, je ne suis pas là-bas, monsieur. Tu n'es pas où Je ne tu... suis pas dans le Coran, en fait. Tu as, nous sommes dans la Bible d'abord Tu es musulman n'est-ce pas Tu es musulman Ça ne veut pas dire euh, Nous notre sujet là Ce n'est pas dans, la, dans, dans, dans le Coran en fait mon, mon frère, tu es musulman Si tu es musulman Moi j'utilise tous les livres des musulmans Si tu es musulman Je dois utiliser ton Coran dans la, Nous sommes dans le Coran dans le Coran, dans le chapitre Coran. Laisse tout ça, laisse tout ça. Explique moi ici. Explique-moi dans la Bible. Laissez est, laisse, est, est laisse où? Est-ce que, est que, est que le Coran et la Bible sont les mêmes paroles? Non, non, pas non, non, non, On non. Aller Le Coran, le Coran, le Coran, le Coran, c'est un livre humain. C'est un livre raconté, ré écrit, rédigé par Ousmane. C'est un livre qui contient beaucoup de mensonges. C'est un livre du diable. Maintenant, comme toi, tu crois dans le Coran, je dois utiliser le Coran pour t'enseigner, pour te frapper. C'est ce que je fais. Et dans le Coran… Attends, attends, tout ce que tu as de dire là, et je sais que toi, tu es chrétien, non? Oui, je suis chrétien. Tu as le Saint-Esprit, non? Oui, j'ai le Saint-Esprit. Ok, donc ça ne ça, ça, ça devait pas t'amener à dire que le Coran, c'est un livre du de, de, de, de, de, de diable. C'est l'esprit ce qui, qui m'a dit que le Coran vient du diable. Écoute-moi. Oui. Si toi, tu veux voir nous le prédicateur là, elle ne va pas dire que non. Et la Bible c'est un, un livre de, de Satan, c'est un livre de ceci ils vont pas dire ça, ils vont te montrer seulement des versets et toi même tu vas vérifier ensemble Non non, les, les, musulmans, non, mais pas... les musulmans disent ça temps, chaque jour chaque pas jour pas je... les musulmans les musulmans insultent la Bible chaque jour Insulte la Bible hein? oui oui ah, bon, c'est qu'ils croient pas les prophètes alors Les musulmans insultent que, la Bible que, chaque jour. Ce que la Bible dit là, c'est vrai. Hein. Selon la Bible lui-même, selon la Bible, on dit que Jésus c'est un envoyé de Dieu, c'est pas un Dieu. Dans la Bible lui-même, c'est pas dans le coup. Dans la Bible, on est dans la Bible d'abord. Un envoyé de Dieu, c'est pas Dieu. Jésus n'a jamais dit « je suis Dieu », il n'a jamais dit « agoriment », c'est ça. Tu vois non? C'est la Bible même qui dit que Jésus lui-même c'est un envoyé de Dieu. Il n'est pas Dieu. Mais pourquoi nous, avons venir inciter la Bible encore? É, écoutez, lorsque tu dis Jésus est un envoyé de Dieu, tout ça, oui, oui, oui. Mais c'est ce que je t'ai dit que c'est Dieu qui s'est fait chair, il s'est incarné. Tu reviens à la même sujet. Ça, OK, mais toi, OK, le Dieu qui s'est fait chair, c'est venu tu là-haut. c'est à qui? Hein? Re, répète, répète ce que tu dis celui qui était venu sur terre ici là c'était qui c'était Dieu qui s'est incarné il est devenu son nom Jésus Jésus Christien oui ok, mais on a dit que dans un 17 mois on avait été seul qui te connaît toi le seul vrai et celui qui a envoyé Jésus Christ oui oui c'est l'incarnation si Dieu s'est si Dieu, si Dieu incarné dans un autre immeu, venir oui. ici, donc, euh, ça veut dire qu'il est toujours Dieu, sur terre ici. C'est l'incarnation, de, de, Dieu, il, il, il s'est incarné. Je te disais dans le surat, dans le Coran, la sourate 27. Attends, quand il s'est incarné dans un autre il est -il Dieu ou pas? Dans la sourate 27, c'est ma question. Il était devenu un homme qui n'est pas Dieu. Non. Il n'est pas Dieu. Hein? Lorsqu'il était comme sur la terre comme un homme, okay. il était un il était pas... homme. Ah, non, non, Je t'ai si répondu, il n'était pas Dieu, il était un homme. Il voilà. Ok, ok, ok, ok, ok, ok. Il n'était pas Dieu, non? Mais c'est lui Jésus Christ. Hein? Mon frère, je viens de te répondre à ça. Je sais, mais c'est lui qui est Jésus Christ, non? Oui, c'est ça. C'est Dieu qui s'est fait Jésus homme. Pas Dieu. Tu dis quoi? Donc Jésus-Christ n'est pas Dieu. C'est Dieu qui s'est fait homme. Oui, vous savez que Dieu qui s'est fait homme est venu sur terre ici, sinon, mais qui n'est pas Dieu encore. C'est ça non? Lorsque Dieu vient sur la terre comme un homme, mmh, est il, pas il est homme. Il est homme, il n'est pas Dieu. Il était venu, il était. Tu vois, lorsqu'on parle dans le passé, le passé. Je sais, euh, laisse tout ça, laisse les verbes là. Le passé composé. Il était venu à l'imparfait. Il est Dieu ou pas. Là, c'est à l'imparfait. Il était venu comme un homme. Je sais, c'est pas ma question. Pas ma question. Pas ma maintenant, ma question. si on parle au présent, maintenant, Jésus est où Il est, il est qui Il est Dieu Excuse-moi. Quand il est venu sur terre, vous avez bien dit qu'il n'était pas Dieu, c'est ça, non? Le, il, était, il, était, il était venu comme un homme. Il avait visité comme un homme. Il avait visité la terre comme un homme. Vous, vous avez fréquenté, non? Tu dis quoi? Vous avez fréquenté, vous êtes allé à l'école? Quelle école? À l'école, j'ai pris un exemple avec vous là. Ouais. Et Emmanuel Macron, quand on dit vous êtes comme Emmanuel Macron, ça mm -hmm. ne veut pas dire que vous êtes Emmanuel Macron. Ah, attention, ça. attention. C'est le comme com qui différencie ah, un peu. A, a, attention. Lorsque tu, tu dis vous êtes comme Emmanuel Macron, tu parles au, au présent ou bien au passé. Ok, ok, ok, ok. okay. okay. okay. Vous étiez comme quoi, ah, Emmanuel Macron. Si tu dis... Okay. Si tu dis... Ah, okay, ok, ok, ok, Si tu dis... donc, donc ça, là... Donc, attends, attends. Donc là, ça veut dire que vous-même, euh, vous, vous étiez... Madame, Macron, quoi J'étais comme... Ah bon, merci. <rire> merci. <rire> C'est ça. Dans <rire> tu, tu, tu... Non, je... <rire> non, mais c'est ce que je voulais attendre vous voyez non. Tu, <rire> tu dis quoi Donc, Si on dit et c'est quand un être humain venu sur terre, ça veut dire qu'il n'est pas un être humain. c'est C'est prendre, c'est la c'est l'apport humain et la prière. Tu peux, la tu peux, la tu, tu peux. Lire... n'est pas un humain. C'est ça, non Tu je Tu peux lire la sourate 27. Oh, je vais vous pose une question et vous vous, vous rentrez dans le coin. Euh, Répondez à ma question d'abord. Mon frère, tu m'as posé combien de questions au total? Réponds à ma question et en tu, tu, frère. Tu m'as posé combien de questions? Moi aussi, je. Attends, attends, attends. Attends, attends. Je, je, attends. je dois aussi te poser une pas, question. Tu, tu m'as pas encore répondu. Tu ne m'as pas encore répondu. M mon frère. Je vais te, te poser une question. Tu vas poser si c'est 120 non, questions. Non, non, non, non. Avant de poser la question, réponds à mes questions d'abord, avant de poser. Répondre à combien je de questions pas de ne pas poser. Tu m'as posé beaucoup de questions ici. Tu, bon, tu vois. Moi, vas... je te demande où Moi, je te demande quand il s'est incarné en être humain Il le plus Dieu. Tu m'as dit non. Tu m'as dit qu'il n'est pas Dieu. C'est ça, non bon, C'est la question que tu poses ou quoi Ah c'est la réponse que tu m'avais donnée. Moi, je te à une question. Que, Pose-moi pose la, po, po, po, pose la question. Pose-moi la question. Tu m'as dit non, il n'était pas Dieu. C'est ça, non? Lorsque tu dis c'est ça, non. C'est une question que, ou bien tu affirmes? Attends. Moi, je, je t'avais posé cette question. Je t'avais posé, tu avais répondu, c'est passé. C'est pour cela, que je, je voulais te euh, quoi? Euh, rappeler ça. quoi. Ok. Maintenant, pose moi une question oui, Attends. il faut que nous puissions Donc, nous entendre répondu, nous, nous devons nous entendre tu me poses une je question sais, mais il faut me répondre d'abord frère oh. Posez la question oh, oh, oh. j'ai posé la question quand il s'est incarné en être un venir sur terre ici, il était Dieu ou bien n'était pas Dieu et, et qu'est-ce que je t'ai répondu ah, j'attends votre réponse, Il était un homme. Bon, ok. Moi, maintenant, c'est bon, mon, donc, mon attendez, tour de te poser la question. C'est mon tour attendez, de te. C'est mon tour. Était, il, il, il, écoutez. C'est mon attends, tour de te poser la question. Attends, attends, attends, attends, attends. Donc, il, il n'était pas Dieu. Mon frère tu as posé la question, c'est mon tour de il faut qu'on de... conclue ça d'abord il faut qu'on conclue ça d'abord avant de continuer mon frère mon frère tu, tu poses... il faut qu'on conclue cette question d'abord tu as posé la question je, vais... je dois aussi te poser la question je... oui je te posé la question Donc, il, était... il était un homme qui n'était est pas, pas... pas est-ce que je peux aussi te poser une question non non non, avant de poser la question réponds à ma question, on va continuer mon frère tu as posé la oui. question. Je t'ai répondu. Est-ce que je peux aussi te poser une oui. question? Non, non, non. Ce n'est pas à quoi Moi, je, Ah, ah Ce n'est pas à quoi finir. Moi, je te demande quand il est... Il, est quoi? il était venu à notre email là. Il était Dieu ou bien il n'était pas Dieu. Je déjà répondu à ça. Ah donc il n'est pas Dieu. Il, tu parles au présent ou bien au passé composé? Donc, il n'était pas Dieu. Ah! Il faut soigner ton langage. C'est ça le problème des musulmans. Soigne ton Non, réponds, réponds à ma question. Ça, oh. le, regarde, le sang-là, ça n'a rien à voir avec ça. Je, posé, je dois vous te même, poser vous, une question. Vous-même, vous vous-même, vous savez que l'histoire de Jésus-Christ, c'est du passé. On ne peut pas utiliser le présent ou bien. Je dois te poser une question. Dans non le... non non avant de poser la question là je t'ai pas dit de ne pas poser avant de poser la question il faut qu'on tranquille cette question d'abord avant, avant qu'on continue si tu le veux bon, bon tu vas me poser combien de questions avant que je ne te pose une question non attends j'ai te posé j'ai te posé une question répond à ma question d'abord avant, avant, avant qu'on continue quand est-ce que je dois te poser une question aussi j'arrive Libéon. quand tu réponds toutes mes questions tu me poses la question toutes tes questions bon si j'ai dit toutes les questions et... bon, ça ne veut pas dire qu'on va passer toutes les. temps, c'est moi qui va te poser les questions sur moi, tu vas me poser les questions alors je dois avant... tu as posé la dans question je, je dois te poser une question aussi je dois te poser une question dans l'incarnation là il faut qu'on finisse ça d'abord tu, tu, tu, tu, tu comprends tu vas me poser combien de questions c'est ça. Si on finit dans l'incarnation, tu me poses ta question que tu veux. Donc, dans l'incarnation, tu vas me poser combien de questions dans l'incarnation? Non, dans l'incarnation, il faut qu'on finisse ça. Si tu, si tu me réponds seulement que ça me suit, on, on laisse Mon frère, c'est une question que tu me poses, l'autre la, la, la, question c'est moi. C'est comme ça qu'on évolue. je non, suis... non, non, attendez, attendez, attendez. Moi, attendez. Tu ne peux pas me poser une question alors que moi je t'ai posé une question, tu veux me répondre par une question. Je t'ai répondu, n'est-ce pas? Attendez, c'est ça que je dis là. Donc il n'était pas Dieu. Pose une autre question maintenant. Tu ne veux pas me répondre. Regarde, une réponse, une, une question coûte comme ça. Mais je t'ai dit qu'il était un homme. Donc il n'était pas Dieu. Non. Donc, du non. Non. Ok, ok, ok, ok, merci. Ok, Mais maintenant, celui-là. Ma question est là, ma question attendez, est là. Attendez, attendez, qui est Jésus là Ah, ah, oh, oh, attends, mon frère, tu as posé beaucoup non, de non, questions. Non, tu as dit qu'il n'était pas Dieu. Je vais te piéger avec une, une question. L'homme, l'homme, l'homme, l'homme, je... qui est venu sur terre ici-là, c'est celui-là, Jésus qui se nomme. Je, je vais te poser aussi une question. Non, on répond à ma question. On n'a pas, on n'est pas, apporté, on pas pour, on n'a pas finir l'incarnation d'un non, non, écoutez, c'est dans l'incarnation Moi aussi je te pose une question dans l'incarnation Non, il faut ça d'abord avant de continuer si, si on, attendez, si on conclut ça Si vous voulez vous pouvez me poser bon, plus, plus que 1000 questions tu vois, Je vais vous répondre Je suis en, en train de... On est dans l'incarnation, c'est moi je, je veux comprendre ici Ok Est-ce que c'est possible Maintenant Je peux aller allez où voilà. Je disais que l'homme qui était venu sur terre ici, c'était Jésus-Christ, non? Pose ta question. C'est ça que je te demande là? L'homme qui était venu sur terre ici, c'était Jésus-Christ? Oui. Ok. Mais tu as dit tout à l'heure que l'homme qui est venu sur terre ici n'était pas Dieu. Oui. Ok. Mais toi, tu as dit que Jésus-Christ est Dieu. Tu as utilisé le présent ou bien le passé? Vous avez dit l'état là, ça n'a rien à voir avec ça. On sait que tout et quoi l'histoire de Jésus-Christ, ça c'est du passé. C'est pas, c'est pas, c'est pas c'est Ça c'est pas. Vous voyez non? C'est du passé. Maintenant tu dit... pas du futur c'est du passé. Oui. Tu... Alors, si tu dis, ça n'a rien à voir, monsieur. C'est faut... ça que je dis là. haut tu as dit... euh, Je vous ai posé une question. Attendez, attendez, attendez. Je vous ai posé une question. Je vous ai demandé que celui qui est venu sur terre ici-là, c'était Dieu. Vous m'avez dit non, c'était, un homme. Ok. Je vous ai dit que celui qui était venu sur terre ici, c'était Jésus. Vous m'avez dit oui. Ok. Vous avez dit encore que celui qui était venu sur terre, c'était, pas Dieu. Alors que celui qui était venu, sur terre c'était Jésus. Donc Jésus, n'est pas Dieu. Au présent, tu parles au présent. Okay, donc Jésus n'était pas Dieu. Ah. Soigne ton langage. Le... Parle-moi au non, présent non, non, ou non, bien au passé. N'échappez pas à la question, monsieur. N'échappez pas à la question. Ne cherche pas à t'échapper, monsieur. Réponds à ma question, ici. On est là. L'homme qui est venu, l'homme qui est venu sur terre ici, vous avez dit que c'est pas Dieu lui-même, et ça c'est incarné en notre humain, donc il n'est pas Dieu. Dieu. Le Dieu, il est toujours là. -bas. Voilà, bon, celui-là qui est venu, c'est un homme. Vous avez dit ça, deuxième mois, je vous ai demandé l'homme qui est venu sur terre, si c'était Jésus-Christ, ou bien, vous m'avez dit que oui, c'était Jésus-Christ. Ok, après vous dites que euh, euh, l'homme qui est venu sur terre, ce si c'était pas Dieu. Alors que celui qui est venu sur terre, ici, si c'était Jésus-Christ. Donc, celui qui euh, Jésus est Jésus-Christ, n'est pas Dieu alors. Je, ok, yeah, j'utilise le passé. Jésus-Christ n'était pas Dieu alors. Voilà. Répondez à ma question et on continue. Si vous voulez, vous pouvez me poser mille questions. Donc, Jésus-Christ n'était pas Dieu. Répondez à ma question et on continue. Je vous écoute. Ok. Avec une réponse courte, monsieur, avec une réponse courte. Oui ou non? Tu as parlé pendant, si c'est deux ou trois minutes, tu me dis une réponse courte. Hein? j'ai J'ai parlé pour t'expliquer avant de te poser une question. J'ai te demandé. Celui qui était venu est dont Jésus-Christ. n'est pas dit alors. Tu, tu as d'abord un problème. De, tu utilises le passé et le présent en même temps. Mais vous m'avez dit d'utiliser le passé, non J'ai utilisé le passé. Moi, j'utilise le présent. Toi, tu dis que non, il faut qu'on utilise le passé. Moi, j'utilise le passé, tu dis que j'utilise les deux à la fois. C'est quoi ça, monsieur Ok. Prends maintenant le. Oui, répondez-moi. Donc, Jésus-Christ Jésus n'est pas Dieu. Au présent. Donc, Jésus-Christ n'était pas Dieu. Ah. Il faut faire attention. n'était pas, pas. Non, non, non, non, non. non, non. Laissez laisse attention là. Laissez à faire attention. Donc, Jésus-Christ n'était pas Dieu. Ok. Maintenant, prends ton stylo. Et écris maintenant la réponse que je vais te donner. Euh... Attendez, c'est le stage de dire je veux une réponse courte. À part, on continue. Oui ou non Oui, oui ou non quoi Oui, oui, c'est ça. Hein Oui ou non quoi Oui, oui, oui, oui, c'est ça, c'est ça, c'est ma question. Donc, les églises n'est pas Dieu. Puisque vous avez dit que l'homme qui est venu c'était ici. Tu, tu as dit. Pas Dieu. Tu, as, tu as dit oui, oui, oui ou non quoi Et l'homme qui est venu c'était c'est un. Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ n'est pas Dieu. Mon bon, frère, je vais d'abord soigner ton langage, là. Puisque tu confonds, hein? OK. Moi-même, moi bon. Excusez-moi, je, je me trompe beaucoup. OK. Vous avez dit que l'homme qui était venu ici, c'était pas Dieu. C'était un homme. Et cet homme qui est venu ici, c'est... Euh, voilà, je, je vais te dire passer. C'était... Jésus-Christ. Et en même temps, dites que il n'était pas Dieu. <rire> Donc, si je comprends bien, celui de Jésus-Christ, là, Jésus-Christ n'était pas Dieu. Vous m'avez utilisé le passé, alors, on va utiliser ça en train. Oh oui. Donc, Jésus-Christ n'est pas Dieu. Je, je vais maintenant te répondre. Hein? Je, je vais une réponse courte, monsieur, s'il vous plaît. Une réponse courte. Je ne vais pas rentrer trop, trop dans les détails. Ça, il pas besoin de détails. Oui. Okay. OK. Je vais te donner... Oui, oui. C'est une Oui ou non. Oui, oui. on continue. Non. Je, moi, je, je, je te réponds avec euh, le Coran, la Sourate 27. Tu peux aller à la oh, Sourate... Non, Monsieur, vous voyez, vous voyez, vous, vous voyez que vous ne pouvez pas aller à la sainte. Mon frère... Tu as posé la question, donne-moi le temps vous de te pas, répondre. Tu ne peux pas répondre à ceci, si moi. Regardez, vous ne pouvez pas. <rire> ne vous échappez, vous pouvez même pas ici. Tu as posé la question, donne-moi maintenant. Oui oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui ou non. C'est ça seulement je fais, oui ou non. Dans le Coran, tu as dit que tu vas rentrer dans le Coran. Dans le Coran, il dit quoi là-bas? Ça va revenir à, la, à, la, à oui ou ça va revenir à non. C'est ça seulement je peux. Ça revient à oui ou ça revient à non. Dans le Coran, tu dis dans le courant, ça revient hein? à quoi? Tu écoutes Puisque tu... tu, tu D'abord, tu, tu parles en désordre. Tu parles en désordre. Il faut parler ce qui est intelligible. Hein? Le réserve est bizarre ici. Hein? Le réserve est bizarre ici. Moi, je ne t'entends pas bien. J'ai hein? dit où? Dans le courant, comme tu veux rentrer dans le courant pour m'expliquer là, dans le Coran, ça dit quoi? Ça revient à la réponse oui ou bien ça revient à la réponse non? C'est ce que je voulais. Dans ce que je suis en train de te répondre, dans ce que je suis en train de te répondre maintenant, j'ai dit ceci. Dans Sourate 27, au verset 1. écoutez-moi, écoutez-moi, écoutez-moi. Je oui. vous ai dit que ça revient à la. À, à, à, ah oui ou bien, ça revient à non. C'est ce que j'ai voulais. Euh, mon frère. Ça, ça c'est simple, c'est simple. Regarde, hein? ça, nous, ça nous permet de gagner le temps même. Ça nous permet de gagner le temps. Oui ou non, et on continue. Hein? Mon frère, lorsque je suis en train de te, de te parler, je te dis, allons dans le Coran, la Sourate 27. Tu as posé la question, moi je vais et te -moi. répondre. J'ai compris, j'ai compris, mais la soirée là, ça revient à ma question, oui, où vient ça dit non à ma question. La, la, la soirée quoi La soirée là, ah. je vais me donner une réponse dans, dans le courant, non, ça non? Oui, c'est ça. Ok, mais la réponse qui est dans le courant que tu veux donner là, ça revient à non ou bien à oui C'est ce qu'on va voir. Non, non, non, non, dis ça, dis ça d'abord, faut dire, après encore. Fait... Ah Je vais te donner la sourate 27. Tu as le Coran, tu peux ouvrir la sourate 27. Et... Attends, attends, toi tu es chrétien, c'est ça non Oui. Donc tu es chrétien, tu crois en Jésus plus en tant que Dieu tu... Oui. Donc il faut que Dieu tu vas répondre à ma question. Toi-même, toi tu vois que tu ne peux pas répondre. Mon, mon frère, tu peux pas répondre. Mon, mon frère, je t'ai dit, ouvre le Coran sur Ad 27. Tu peux lire le surat 27. C'est ça, moi je ne veux pas ouvrir, je ne Réponds à ma question. Ouvre le. La... Oh, mon frère, tu es musulman, ouvre le Coran. Moi je tue le musulman en utilisant leur livre. Tu viens chez moi, tu me poses une question, ah, ah, je te ça, réponds je avec dit, la Bible. On en, depuis depuis qu'on a commencé là, tu ne m'as pas donné ces gens de 27. C'est celui aussi que tu veux donner. C'est ça, que je dis là. La réponse, ça, ça, ça vient à qui ou ça vient à moi. C'est ça, c'est ce que je voulais attendre. Mais ben, c'est à toi maintenant de découvrir. Non, non, non, non, non. Réponds, je te posais une question. Tu vas me répondre et on continue. De te parler de quoi Réponds-moi et on continue. Attends, attends, écoute-moi. Tu m'as. Hein? Tu dis voilà, tu m'entends très bien maintenant? Très bien, je t'entends tout le temps, tout ce temps ici, je t'entends. Ok. Et je t'avais posé une question ici, j'étais dit celui qui était venu sur terre ici, c'était Dieu ou bien c'était Jésus-Christ? Eh, hey, non, excuse-moi, excuse-moi. C'était Dieu lui-même qui est venu sur terre ici, tu m'as dit non, c'était pas Dieu. Bon, écoutez. C'est ça, non? Écoutez. Attendez, attendez, je vais finir. Ah, tu m'as dit, dit que c'était pas Dieu, c'est toi-même qui as dit clairement, je ne pas, c'est toi-même qui as dit. Ce sont tes réponses. Moi, je note ici, ce sont tes réponses. Tu as dit que celui qui était venu sur terre ici, ce n'était pas Dieu, c'était Jésus. C'est ça, non? Et Jésus, donc ça veut dire que Jésus n'est pas Dieu. Jésus est qui pour toi? Alors que c'était lui qui était venu sur terre ici, toi, il dit qu'il est Dieu. Au passé ou bien au passé? Alors au que bon toi-même, bon tu bon le dis encore que celui je... qui était venu sur terre ici, c'était pas Dieu. Tu dis au passé ou bien à au présent. En même temps, tu dis que celui qui est venu, c'était était, Jésus-Christ. Au passé ou bien au présent. Mais il n'était pas Dieu. Et n'est Donc, mais il n'était pas Dieu. Au passé ou bien Donc, au présent. Jésus-Christ n'était pas Dieu. Tu parles au passé ou bien au présent. Tu vois, tu vois. Si moi j'ai des procès qui sont quand tu parles dans le temps, faut le temps. il faut laisser le temps. Il faut laisser le temps. Il ne faut jamais il faut laisser que... le temps. Tu veux que je lise Dis-moi si je vais utiliser. Si tu parles, fais attention aux mots. C'est comme ça que les musulmans sont des menteurs. Si tu dis il était, il attends, est, c'est différent. Dire, attends, attends, frère, attends, attends, attends, attends. Et toi-même, bon, je ne sais pas qui tu es, mais je sais qu'au moins ça, tu es mon grand frère. Écoutez, moi, a, on, on, ça, on attends, ne parle pas de. Moi, moi, là, c'est la distraction. Attends, attends, Parlons toi, des attends, écritures. Grand écoute frère, moi, moi. oncle, père, pas de problème. Donne-moi les mots. Il faut attends, parler des, que des que écritures. Frère, attends, écoute-moi, écoute-moi. Moi, écoute moi. moi en tant que ton petit frère... Non, moi, non, laisse ça. Laisse ça. Attends, moi, je n'ai jamais dit ce chose. Parlons des moi. écritures. Parce que, parce que sur Rat 27. Voilà. Voilà. 27. 27. Voilà. 27. Réponds à ma question. Attends, réponds à ma question. Donc Jésus-Christ n'était pas Dieu. Ah, ah, toi aussi, un chrétien qui n'est pas... Non, non, écoutez, ah, j'ai même... répondu, si c'est 24 fois. Tu m'as répondu ou tu m'as répondu ou tu dit Jésus, Jésus lorsqu'il était sur la terre, c'était ah, Dieu, hein? Dieu incarné. Il s'est incarné non, non, comme non, non, un homme. Non, non, non, non, non. non, non. Attends, moi, il était... J'écris tout ce que tu dis ici. Jésus. J'écris tout, tout ce que tu dis. Tu, écoutez. Il a très bien dit que c'est... Il s'est fait homme. Oui, c'est ça. Je quand il fait homme. Il est toujours Dieu. Tu m'as dit que non, il n'est pas Dieu. Il n'était pas Dieu lorsqu'il s'est incarné comme ah, un non. homme. Attends, attends, attends, attends. Celui qui s'est fait homme, le homme qui est venu ici là-haut, ce n'était pas Jésus-Christ. C'était Jésus qui était venu, qui s'est incarné okay, comme okay, un homme. Okay. Donc, Jésus n'est pas Dieu. Il n'était pas. Réponds à ma question. Donc, Jésus n'est pas Dieu. Il n'était pas au passé. Après, hein? quand est-ce qu'il est devenu Dieu? Ah maintenant tu Donc, ça veut dire que Pierre... Je dois ah, te faire sortir là, Je dois te faire sortir de la peur Je dois te faire sortir de la religion du diable qui est l'islam Je t'ai dit plusieurs fois mais Moi je ne vais pas te dire que moi je ne vais pas te dire que le christianisme c'est un... c'est une religion du diable Mais, mais moi nous, je te dis Moi je te dis dans l'islam, nous on, est, on, on, on Attention. Moi je te dis, l'islam vient du diable. Nous, on pas les autres. Moi je te dis l'islam voilà, vient, vient, si ah, si vient du diable, puisque un homme normal ne peut pas croire dans Mahomet Muhammad qui vendait les esclaves. Toi, tu es noir. Okay. Muhammad vendait les esclaves okay. noirs. Okay. Comment est-ce qu'un homme, un prophète, okay. peut vendre les esclaves? Comment est-ce qu'un homme peut se marier okay. à une fille de 6 ans? Ça, c'est seulement le Donc, diable. Attendez, c'est parce que c'est pour cela que je, je dis que bouffiez, le Coran vient pas du diable. Répondez à ma question. Ah. Donc Jésus-Christ n'était pas Dieu. Oh, mon frère, je t'ai répondu regarde, plusieurs fois. Regarde, je t'ai dit regarde, ceci. Moi, je, je, je ne vais pas bouger. Je suis dans ma question Si tant que tu ne me réponds pas, je ne bouge pas. Réponds hum. à ma question. Donc Jésus-Christ n'était pas Dieu. Lorsque s'il était sur la terre, il n'était pas Dieu, il était un homme sur la terre. Dieu incarné okay, dans l'homme. Uh, uh, uh, ok, ok, ok. Mais il est qui pour toi? Mais tu me parles lorsqu'il était sur la terre ou bien maintenant? Jésus-Christ est qui pour toi? Jésus-Christ, il est qui pour toi? Ah <rire> hein, mon frère, ouvre tes oreilles. Ouvre tes oreilles. Jésus-Christ, il est le Dieu créateur du ciel. Et de la terre, ok, mais attends, attends, et le si verset là, bien Christa, le verset attendez, de Philippe. Attendez, monsieur, attendez, attendez, vous allez répondre à ma question. Bon, je peux vous te poser la répondre. question. Attendez, je, je t'ai répondu à tes questions. Est-ce que je peux aussi te tu poser? Pas répondu. Je t'ai demandé, celui qui était venu, c'était ici. Mon frère, est-ce que, est que je peux te poser aussi une question? Tu ne m'as pas répondu à ma question, non, non. Si je t'ai répondu Répond à ma question avoir, avoir 26 fois déjà. Mais est-ce que je peux aussi te poser une question? Avant de poser, réponds à ma question. Mon frère, je vais répondre combien de fois? C'est comme ça que les musulmans, les vous, vous aimez oui. débattre ça, avec les chrétiens. Je, je une vous une posez les questions du début réponse, à la fin et réponds. vous dites oui et non. Attendez, donne-moi une minute pour vous parler. Je vais parler aussi. Non non, non, non, non, attendez, attendez. Donc je ne peux Attends, pas parler. Avant de, avant de vous donner une minute là, il faut que vous répondez à ma question avant, avant, avant qu'on aille. Mon, mon frère, donc c'est une heure, on va faire une heure, tu ne fais que me poser des questions. Je ne te pose pas des questions. Et puis, Monsieur, attendez, et puis attendez Attends, vous, vous allez moi, dire, je vous une ici, les musulmans gagnent le débat. Avec vous vous le moi puis. je vous frappe. Moi je frappe les musulmans. Et vous allez dire, j'ai gagné le débat. Tu vas poser la question du Merci. début à la fin. Moi, je vais te poser une seule question. Attendez, attendez. Po, attendez. Je, je, te la je, de poser la je te pose la Attends, question. Je vais te poser la question. Est-ce que je vous ai dit de ne pas poser la question? Avant de poser la question, réponds à ma question. Tu ne réponds pas à ma question. Okay. Ça fait, que ça, si ça fait poses, je dis, une heure. J'ai fait Attends. une heure. J si, fait... Ça, si tu me poses la question dans le courant, je ne vais pas répondre aussi. Waouh, waouh, waouh. Wow. Ça. ça, tu ne fait... réponds pas à ma question et tu veux me poser une question, est-ce que ça marche? Mon frère, ça fait une heure Donc, que j'ai répondu. Si c'est réponses... comme, si, si, si, si comme ça dans le courant aussi, si tu me poses une question, moi je ne vais pas te répondre. Ok, je t'écoute dans le courant, alors. si tu me poses, je ne vais pas répondre. Voilà. Ah. C'est le promets. Si tu ne réponds pas à ma question, avant de poser ta question, si tu me poses une question dans le courant, je ne vais pas te répondre. Aussi. Quand tu ne réponds pas, je ne réponds pas pour moi et moi aussi je vais répondre pour toi. C'est ça. Qui écoute ok je prends une minute pour parler euh, c'est non non non non attendez attendez oh, oh merde attendez regardez un chrétien peut-être même un passé ou vous êtes même vous, vous n'êtes pas un passé bon je ne vous connais pas trop mais ce que si un chrétien est capable de répondre à cette question oui c'est vous-même, vous m'avez vous, vous, vous répondu jusqu'à. Je vous ai pisé. <rire> vous ne pouvez même plus répondre. C'est ça? Si vous êtes bon. capable de répondre, répondez au ventre. Quelle est ta question encore? Ah, vous voyez, vous voyez, vous voyez. Je t'ai répondu sais. à toutes tes questions. Question. Maintenant, Je suis fatigué de poser la maintenant, question. Je suis fatigué de poser la question. Maintenant, c'est à moi de te poser la question. Je dois te poser la question. Tu ne m'as pas répondu. Tu m'as répondu que quoi? J'ai répondu à toutes tes questions. Toutes tes questions. Cette question-là, tu n'as pas encore répondu. Attends, je vais reposer la question pour une dernière fois. Je dis très bien une dernière fois. Et je vais une réponse avant qu'on continue. Je t'ai demandé ici que celui qui était venu sur terre, c'était qui? A dit dit que ce n'était pas Dieu, c'était un homme. Donc, il n'était pas Dieu sur terre ici, c'est ça non? Ok. Après, je te demandé celui qui était venu sur Terre si c'était qui C'était Jésus-Christ ou c'était qui Tu m'as dit oui, c'était Jésus-Christ. Je te demandais, alors quand Jésus-Christ n'était pas Dieu. C'est ça, non j'ai eu une réponse très, très, très, très courte. Très, très, très, très, très. Oui ou non, c'est ça, c'est le mot. Me... À part oui ou non, moi, je ne vais pas, je ne vais même pas autre. Oui ou non, c'est ça, ça c'est que je veux. À part, on continue. Je vous écoute, hein. oui ou non. Alors, Repose bien ta question. Tu parles beaucoup. Pose bien ta question. Tu vois, tu vois, tu vois, tu vois tu dois me faire parler trop. Hein? Jésus, okay. il Je recommence encore. Attends. Il recommence encore la question si tu n'as pas bien compris. Ça peut aller. Pose. Ok. Et je t'avais posé une question ici en te disant que celui qui est venu, c'était qui Tu m'as dit que c'était un homme. Un homme. c'était pas Dieu, c'était un homme. C'est toi-même qui a dit ça. Et je l'ai noté. Deuxièmement, je te demandais celui qui était venu, c'était qui C'était Jésus-Christ. Tu m'as dit oui. Qu'est-ce que c'était Jésus-Christ Donc je te demande donc, Jésus-Christ n'est pas, pas Dieu. C'est ça. C'est ça ma question. Tu me réponds oui ou non. Oh, ok, je vais te répondre. C'est ça. Jésus, je... Tu m'as répondu. Tu m'as répondu où? Jésus, je te réponds. Jésus-Christ, il est, il est au présent, il est Dieu. C'est ça ma réponse. Et maintenant, l'autre question que tu as posée, tu as dit que je t'ai répondu que c'était un homme. J'ai dit oui, oui. Il était venu sur la terre. Comme Dieu incarné, Dieu qui s'était incarné dans le passé. Il attends, était incarné. Venu... Attends, tu m'as dit Dieu incarné et je te demandais quand il est incarné en être humain. Là, toujours Dieu, tu m'as dit que non, ce n'était pas, pas Dieu. Tu as dit ça ou pas Oui, oui, oui. J'ai dit oui, j'ai dit ça. C'était un homme. Mais tu as dit ça Oui. Mais celui qui a incarné en. Ok. Être humain qui est venu sur télé, c'était qui Je te réponds la question. Réponds et on continue. <rire> Télé-spectateurs, vous voyez la folie de ces musulmans tu me poses la même question. J'ai dit que c'était un homme incarné. Dieu s'était incarné. Il est devenu. Non, son Jésus. Jésus-Christ. Oui. Merci, merci beaucoup pour ta réponse. Je vais te poser une seule question. Non, non, c'est mon tour. C'est mon tour de te poser la question. Non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, j'ai dit que c'est je, je dois te poser. Je dois te poser. Mon frère, attends, écoute-moi. J'ai dit que c'est juste qui était venu sur terre, mais est pas Dieu. Est-ce est que je peux te poser une question? Tu peux pas, mais pourquoi réponds à ma question? Je, oui. je dois me poser des questions. Lucas, tu ne pas répondre à ma question? Mon frère, Et, je vais, je vais me poser Si un chrétien pose la question à un musulman, l'islam c'est fini. C'est pour cela que Mohamed a dit de ne pas poser regarde, des questions. Attends, attends. toi qui si es un chrétien, tu dis que tu veux débattre avec les musulmans. Alors que, regarde, on te pose une question dans la petite. Est-ce que je peux te poser une question? Regarde, tu vois, tu vois, tu vois toi-même toi comment ça est. Hein, tu ne peux pas répondre. C'est ça. J'ai répondu à tes questions. Maintenant, est-ce que je peux te poser à une à question? Comme tu dis, il n'était pas Dieu. Mais j'ai répondu à cette question 32 fois mais déjà. Attends, le temps que tu as pris pour dire que j'ai répondu à cette question-là, faut répondre en même temps. Je peux te poser une question? Regarde, tu as vu, tu as vu. C'est mon, mon tour de te poser la question. C'est ton tour comment? Ok, c'est ton tour, mais réponds à ma question avant d'aller à ton tour. Réponds à la question. Si tu ne réponds pas à la question, on ne peut pas aller là-bas, bien. Ok, je vais répondre encore. J'ai dit ceci. Lorsque Jésus était venu sur la terre, il était un homme. Dieu incarné dans un homme. Il était un homme. Donc, il n'était pas Dieu. Non. À moi, hein. Ok, maintenant c'est mon Je de te poser la question. Mais, mais attends, attends, ah, attends, je dois te attends, poser attends, la attends. question. Mais attends, attends, j'arrive. À... pourquoi tu, ah, tu as peur, non Mon frère, mais je dois te poser la question. Attendez, attendez, attendez, je... attends, On n'a pas fini dans l'incarnation d'abord. Je vous ai dit, ah, il faut qu'on finisse ça d'abord. Donc tu as dit qu'il n'était pas Dieu. C'est ça, non donc, Jésus-Christ n'était pas Dieu. Allô? Mais tu, mon frère, tu répètes la même chose. Ok, là, moi, je, je te demande, fait, que tu confirmes ça, quoi. J'ai déjà confirmé, reconfirmé que lorsque Jésus oh, était, okay, né, était né okay, à Bethlehem, okay, okay, okay, okay, il okay, était. J'arrive, j'arrive, j'arrive, j'arrive, euh, écoute-moi. Donc, il n'était pas Dieu. Jésus-Christ n'était pas Dieu. Alors que toi, tu dis que Jésus-Christ est Dieu. Oui. Mais pourquoi tu dis ça? Alors que jésus toi, tu veux te permettre aujourd'hui, tu dis que Jésus-Christ est Dieu. -ou Alors la... que toi-même, tu as dit dans ta propre bouche que Jésus-Christ n'était pas Dieu. Ah. Maintenant, je dois te répondre. Je suis d'accord, je dis que Jésus es est qu Dieu je dois hein? Je dois maintenant te répondre pour la 36e fois que Jésus... <rire> bon, moi, <rire> c'est ça que je dis là. Moi, je ne compte pas les réponses, les questions. Non, non, non. Non, non, peut-être, il, là, il, Alors, il réponse, faut compter. On répond, on y va. Il faut compter. Jésus, il est Dieu. Non, je n'ai pas le temps pour compter ça. Non, hein? Jésus, il est Dieu. Oui. Au moment où je te parle, celui, il est Dieu, Créateur. Ok. As, mais maintenant, attends, attends, ah, attends, tu interromps. Attends. Il ne faut pas m'interrompre. Jésus, il est Dieu. Selon le, le verset qui, qui défile au bas de l'écran, Romains chapitre 5, on dit que Jésus-Christ. Attends, tu as vu, tu as vu, tu as vu, tu as vu. Tu as vu ce que tu veux faire. Tu m'as interrompu, hein. Attends, là où tu veux aller là? Tu, moi, je veux qu'on reste ici. Tu m'as interrompu, n'est-ce pas? Ok, vas-y. Oui, j'ai dit ceci. Jésus, lui, il est le Dieu créateur, le Dieu éternel invisible. Et il s'est fait plusieurs fois incarné. D'abord, on a vu pour la première fois dans le livre de la Genèse, au chapitre 18, il était devenu un homme et il a visité Abraham et il a mangé chez Abraham c'était Dieu mais qui a pris la forme d'un homme ok et okay. puis on a vu okay. aussi attends ne m'interromps pas, pas et puis on a vu aussi better... attends j'ai des questions à te poser avant qu'on continue attends mon ça? frère aussi... après ça ce sont mes questions qui... qui arrivent maintenant après ça on a vu aussi Je... Je... Dieu qui est venu comme un homme il est né un homme, un bébé, il est né à Bethlehem. Attendez. Il est né à Bethlehem Attendez. et il a grandi en Israël. Il a apporté le salut à l'humanité. Il a visité beaucoup de pays, des pays de Juifs et le pays qui n'était pas le pays des Juifs. Jésus est parti visiter partout là. C'était Dieu incarné sous la forme d'un homme. Hein? On a vu Dieu qui est venu, mais c'était la forme d'un homme. Jésus est venu comme un okay. homme. C'était un homme, un homme. Ah, ok. Bon, Je vais te poser la question. Ok, ok. Dieu, il se fait croire un homme, non? Oui. Ok, c'est ça. Je vais poser la même question seulement. Oh, monsieur, Toi aussi. Tu vas m'obliger à, à poser la même question. Attends, tu as dit qu'il se fait croire un homme. Si on dit croire ah non, vous aussi. Toi, tu es quoi c'est le site. Est-ce que ça veut dire que toi, tu tiens tu, tu, tu, tu, tu la même personne avec moi? Ah. Lorsque. Ah, hein. Lors, donc, lorsque. Celui de, de Jésus-là aussi, là. C'est pareil. Lorsque euh, tu parles donc, en donc, français. Donc, ça veut dire que. En français. Attendez, attendez. Donc, attendez. Ça veut dire que. Attendez, attendez. Ça veut dire que. Seulement, il a pris la forme humaine. Donc, ce n'est pas un homme. Ce n'est pas un être humain. Donc, c'est Dieu, lui-même qui est venu. Donc, ok. L lorsque okay, attendez, lorsque, je, lorsque oh. je te parle, je te parle comme un humain. Je suis moi-même, comme humain. Lorsque je dis, je te parle comme humain, comme un père, parle à ses enfants. Tu vois. Je suis père et je suis comme un père. Lorsqu'on dit en français, ça peut prendre beaucoup de formes. Ça veut dire « en tant que ». Jésus était venu en tant qu'un homme. « Comme un homme », ça veut dire « en tant que ». Il y a aussi cette forme-là. On peut dire « le président peut, partir, peut parler comme président il ». Il parle « comme ». Il dit « moi, en tant que président, comme le président de ce pays », je dis ça, ça, ça. Ça se dit aussi en français lorsqu'on dit « comme ». Ça peut prendre aussi la forme de « en tant que ». Ça peut aussi prendre la forme de la comparaison. Hein, tu vois, comme ça s'utilise dans beaucoup de formes. Ça s'utilise comme comparaison ou bien ça s'utilise en termes de « en tant que » des responsabilités. Jésus, lorsqu'il était venu sur la terre, il était devenu en tant qu'un homme. Il était venu en tant qu'un homme pour nous donner des exemples comment vivre comme homme. Et Allah va venir comme un homme. Dans Sourate 68, 42. Dans Sourate 68, au verset 42, là nous devons enseigner aux musulmans que Allah, la dernière forme qu'il prendra, ça sera un homme. Il va venir et il va montrer à tous les musulmans son pied. Il va venir sous la forme humaine. Il va montrer à tous les musulmans le pied. Les musulmans vont voir le pied d'Allah puisque Allah sera sous la forme humaine et tous les musulmans vont l'adorer. Ça est écrit dans le Coran 68-42. Mais pour les gens qui lisent le faux Coran qu'on utilise en Afrique australe, vous n'allez pas trouver ce verset-là. Mais je vous envoie d'aller chercher ce verset-là dans le Coran arabe. On dit que... Attends, attends. Sakin. Attends, attends 68, personne? 42. Ok, tu peux me lire Surat 68, verset 42. Lis-moi, lis-moi, lis, -moi, lis, -moi, lis -moi. je suis à la page de ça. Djat et Eh Dieu. Surat 68. Non, mais il ne faut pas faire ça. Tu as dit que surat 68, verset 42, je suis à la page. Tu t'écoutes. Al-Kalam, Al-Kalam. Surat. Tu as dit surat 68, non? 68 sur la surah 68 verset 42 chalat ah. on... ok ok surat... Eh, lui. surat 68 au verset 42 oui attends je suis en train d'ouvrir mon coran c'est comme ça que je tue ah, les musulmans tu Alléluia. mon ami là ce que tu veux faire là c'est pas faux c'est pas bon. surat 68 42 Je t'écoute, lis. Lis, on va voir. Yeah. T'as dit que, lis. Est-ce que, est que tu peux lire P P P P P que tu vas, tu vas dire que. Jamais je ne vais pas lire. Attends, attends, attends. Moi, je suis à la page des avancées. La Sourate 68, verset 42. Je suis là, je vois clairement. Je t'écoute. Alors, lis-moi. Alléluia. Je vais lire la Sourate 68, verset 42. On dit ceci 42. Oui. ah. -ha. Avant de lire, je vais d'abord te jouer la version arabe de ce Coran. Tu vois? Attends! Tu vois? Tu vois? Faut lire. Faut lire, faut lire, lire. lire. Tu vois? Tu vois que quelqu'un me bat? Je te dis, tu me troupes. Faut lire. Tu es là? Attends! Tu ne sais même pas quoi dire. Tu parles de la version arabe de ce Coran. Sourate 68. Attends, 68. Attends. Non. Yeah. Oui, surade 68 au verset 42. Je suis déjà à la passe. Depuis quand tu, tu te précipitais, non, on va, aller, on va aller dans le courant, on va aller dans le quoi. Maintenant, on est dans le quoi Ok. La surade 68 au verset 42. En arabe. En arabe. Oui. Ok, ok. Vas-y. Vas en arabe. Moi, moi. Ah, il faut que je puisse bien démontrer ça. Puisque c'est ici que le débat va tourner au vinaigre. J'écoute, écoute, écoute. Fonce. Là où tu veux, faut commencer. C'est pas en arabe. C'est pas la traduction française. Vas-y. Dis, écoute En arabe, on dit ceci. Yoma yug shafu. Oui. Yoma yoma yug shafu an sakine. Wa yudwana ilas sujudi fala ça veut dire quoi attends. on dit ceci attends, attends, attends toi tu veux dire que c'est toi toi tu crois pas plus que celui qui a traduit c'est ça tu veux dire que toi attends, attends toi tu traduis le coran ou tu veux c'est ça non, non, non ce n'est pas moi qui traduis le coran ce n'est pas moi qui la, la, la, la, la traduis la, la traduction est là la, tradu oui, lire. La, la traduction est là, là. Quand tu t'es précipité, non, on va aller dans le courant. Allons-y dans le courant. Je peux te poser une question. Pourquoi? On est dans le courant. Regarde, tu ne peux même pas t'en sortir. Euh, là, tu mentais, Sylvain. Moi, Ok, je t'écoute. Euh, surat 68, 42, on dit ceci. Le jour où... Oui. Le jour où... Merci. Où oui. Ne m'interromps pas. Sur 68 42. Merci, merci. Je t'écoute très bien. Je t'écoute très bien. Le jour où... Euh, euh, et le, la... le, jour, le jour où le pied sera uh -huh. découvert... Uh -huh. Attends, attends, attends. Le pied, quel pied? Le jour, uh -huh. le, le, le jour uh -huh. où, où le pied sera découvert... Euh, jamais, jamais, jamais. Tu vois, tu vois, tes vois, tu vois, tu m'as... C'est pas la traduction des chèques. Si tu veux, je vais te faire un captif de plan, je vais t'apprendre tu vas voir. Mais écoutez, écoutez, je connais ton Coran, je, oui. je, je connais le Coran que tu utilises là. Dans le Coran que tu utilises, c'est un faux Coran, on a dit ceci. Surat 68, 68. Mon ami, attends, je vais te dire quelque chose. Attends, le Coran n'est pas comme la Bible. Attends, le Coran n'est pas comme la Bible. Mais absolument. Il a le seul cou... dans le monde. Non, c'est faux. C'est faux. C'est faux. Dans attends, la... attends, je vais te dire quelque chose. Attends, Attends, écoute-moi, écoute-moi. Écoute-moi, quand tu as lu, quand tu as lu en arabe là. Attends, attends, attends. Attends, écoute-moi, je vais te poser là. Écoutez, dans le Coran que tu as lu. tu as lu en arabe. Attends, attends, tu as lu en arabe. Moi, j'ai vérifié si moi ici, c'est normal. Tu n'as pas ajouté, tu n'as pas diminué. En arabe là. Mais pourquoi la traduction là, tu veux ajouter en arabe, là, on a tu as dit que les le, le, le courants le, le, le, le courant ne sont pas les mêmes, c'est ça, non? Je te dis qu'il n'y a pas un autre courant. Attends, c'est un seul courant. Mais, maintenant, tu, un... tu, tu m'as interrompu. Je n'ai pas C'est pas la traduction. Va... Enfin, c'est pas la traduction. Tu m'as va... interrompu. Toi, lit, le texte original, Et pas lu le texte original. Attends, moi, attends. Non, Quand mais... tu as lu le texte original, moi aussi j'ai vérifié, c'est normal. Est-ce que, que je peux qu il lire? lire. Une dans le, dans le je... Il y a pas une différence dans le test original. Il n'y a pas de différence. C'est que... la traduction. Donc, vas-y. Je peux lire. Dans... Euh, lequel? Ok. Je, je vais lire surat 68-42. Ne m'interromps pas. On dit ceci. Le jour attendez, où... Attendez, attendez. Le, oui. le jour où le pied sera découvert, ils seront appelés à se prosterner, mais ils ne pourront pas le faire. Ça c'est ce que dit le Coran. Le jour où ils vont voir le pied, ils seront appelés à se prosterner mais ils ne pourront pas le faire. Le Coran que tu utilises on dit ceci. Le jour où ils affronteront okay. ils affronteront attends. les horreurs du jugement. C'est un faux attends. Coran. Attends, attends, attends. Tant que tu m'écoutes. Moi je vais t'écouter. Attends. Tu as dit quoi Dans ton ton... le jour où, où, où, où, où le pied fait quoi dans le Coran, il est décrit il ceci. Le jour où le pied sera découvert, ils seront appelés... Oui, oui, le pied. On parle de... Oui? Le jour où le pied sera découvert... Ah, regarde, tu as vu, tu as vu. Attends, je vais te poser une question ici. Tu vois, ce n'est pas, pas bien de mentir, mon frère. Tu avais dit qu'Allah a pris une foi humaine. Est-ce que tu as oh, fait. regarde le verset que tu viens de lire. Est-ce que ça veut dire qu'il y a. Attends, puis. Est-ce que... On s'adresse à qui même ici Une question. Attends, attends, attends. attends. Dans ce verset-là, on dit attends. que... Non, non, non, non. Réponds à ma question. Réponds, réponds. Oui. On s'adresse à qui ici Qui s'adresse à un Le jour. Hein? Attends, attends. Oh, non, je t'ai te, te pose une question. Oui. Qui s'adresse à qui ici On dit ceci. Le jour. Ou oh, les pieds. Je t'ai pas dit de relire. Adam, la question. Qui s'adresse D'autres versions ont dit entendu, la jambe. La jambe. Les gens vont voir la jambe. Le chine, le pied d'Allah. Les musulmans vont voir ça le jour du jugement. Est-ce est est est qu'ils est qu ont écrit le pied là Mon frère, c'est le pied de qui ici c'est ça que je te pose la question. C'est ça que je te pose la question. Réponds. Sourate 68, 42. On dit ceci. Ah. Le jour. Regarde, regarde. Regarde. Dans le Coran. Là, où tu l'es Attends. Dans le Coran. Voilà, vous, vous êtes trop C'est pas grave. Attends. Le coran que vous utilisez, je le trouve Attends, je mets trop mal le coran. Le coran que tu utilises, on a dit c'est légal la traduction que j'ai ici Oui. Attends, la traduction que j'ai ici, c'est pas la même ce copain. Lis-moi, lis-moi ta traduction. Mais alors que alors que alors que le texte original, c'est la même. Tu tu peux me lire tu peux me lire ta traduction. Ok, on dit le jour où ils affronteront les horreurs hein, du jugement. entre parenthèses, jugement, et où ils seront appelés à la prosternation. mais ils ne le pourront pas. Ok, maintenant dans la version arabe, où est le mot jugement Ou bien horreur La version arabe. Tu as la version arabe, n'est-ce pas hein? Dans la version arabe. Ok, où... je t'écoute. Attends, attends écoute-moi, écoute-moi, frère, écoute-moi. Tu m'écoutes hein? Tu vois tu le mot Sakine, ça veut dire quoi Sakine, ça veut dire quoi Attends, je te pose une question. Là. Attends, je te pose une question. Le mot Sakine, ça veut dire quoi Dans les textes originaux, on dit que le titre, tu dis quoi quest ce que dans les cas, tu vois, tu vois, toi tu as dit que je n'ai pas ajouté à l'écriture dans la Bible. Oui. Alors que ici tu ajoutes ajoute non maintenant mon frère Mais pour essayer de t'expliquer dans la bible la porte dit qu'on ajoute donc ici toi même tu as ajouté clairement c'est pas une explication tu ajoutes clairement que sur le pied d'allah on n'a pas dit ça mon frère attends lorsque tu dis tu lis en arabe en arabe on dit le mot sakine le mot sakine ça veut dire quoi moi je te demande où je te demande où le pied d'Allah, je veux savoir ça. Dans la traduction, hey, quoi, dans l'écriture originale. Le texte original. Ok. Mais maintenant, attends, juste. Oui, oui, le texte original, on dit, le pied d'Allah. Je veux savoir. Tu, tu, tu as la traduction en arabe. C'est toi, attends, c'est toi qui as dit ça, c'est pas le courant qui a dit, c'est toi qui as dit ça. La traduction arabe, qu'est-ce que ça veut dire? Sakine. Sakine, ça veut dire quoi? Ah, tu vois, moi j'ai posé une question à répondre mon frère Où bien, tu peux pas répondre donc je... okay, okay, tu m'as bon, mon frère, moi je te parle je te parle à la lumière de cet écrit dans le Coran on dit ceci Ibn Kathir Ibn a expliqué ce verset là il a dit ceci attends, attends, écoute moi Allô. oui, oui, je t'entends je t'entends dis-moi, dis-moi dans le texte original seulement, en arabe tu vas me dire ça, dans le texte original où on dit hein, le pied dans la. J'arrive, je t'écoute. Ok. le ça seulement j'ai voulu savoir. Le... Si tu parles dans dans, dans, dans, dans tout le détails moi je vais pas t'écouter. fais les prendre. Ok, ok. Parce que ça veut dire que c'est toi qui a traduit ça. Non, non, je n'ai pas traduit oui. ça. Je... Donc tu as agité. Je, je n'ai pas ajouté, je vais même pas... as ajouté à la traduction. Non, non, je vais, je vais t'envoyer ça. Euh... Ok, donc si tu n'as si pas ajouté, où est-ce qu'on a écrit le pied d'Allah? Ah, ok, ok, ok. ok. Maintenant, j... Maintenant c'est ce que je te dis. Puisque tu as dit que tu n'as pas ajouté. C'est ce que je t'ai te... dit, hein? je, je t'ai montré ça, je t'ai dit ceci. Je t'ai montré ça, je t'ai dit tout. Lorsque tu dis « sakine le », mot, le, mot, le mot arabe « sakine », ça veut dire quoi? Attends, regarde, tu vois, tu vois. Je connais, mais je ne vais pas te dire. Attends, je t'écoute. Tu en connais temps, ça? Il faut me dire, il faut me dire, je connais très, je connais très bien, je connais très bien. Parce que je ne connais pas ou quoi? Je connais très bien. Je te pose une question. Il faut me dire, dans la traduction ou dans l'écriture originale, le... Ah OK. Donc tu veux dire que ce qui n'avait pas Ah tu tu tu tu tu dis, tu vois? qui ne oh, savait dit non allons dans le Coran allons dans le Coran je parle le Coran frappe les musulmans je fais ceci je fais cela allons Saki... dans le Coran regarde ça qui Saki... ne veut dire Là quoi tu, tu sais même pas où aller à quoi ça qui ne veut dire quoi moi je te dis je connais la je, je connais très bien mais dis-moi dis-moi Réponds à ma question oh, tu tu vois tu vois tu... tu réponds pas à mes questions tu me poses des questions mon frère le mot Sakin sakine ça veut dire quoi tu vois tu vois, dis-moi, dis-moi le cache. Je... Ok, c'est ça, que je te demandais là. Ok, ok, ok, il n'y a pas de problème. Écoute-moi. Donc, Sakine veut dire que Et le pied d'Allah. Oui oui, te... oui, oui, oui, oui, oui, c'est ça. <rire> ok. Mais si tu ne savais pas, c'est ce que je suis en train de te dire. Lorsqu'on dit Sakine, ça veut dire le pied d'Allah. Le, hein? le RAD 68. Ah, regarde, regarde, hein? Nous, nous sommes dans la sourate 68. Sourate 68. Oui. Mon frère, moi, moi je, ne oui. dis, je ne dis rien sans preuve. Je ne dis rien sans preuve. Sourate 68. Oui, je te coupe. Oui. Dans la sourate 68, au verset 42, on dit ceci si, oui. si. Le jour où un pied sera découvert, ils seront appelés à attends, se prosterner. Attends, attends, attends-moi, attends-moi, attends, attends, attends, attends j'arrive bien. J'ai fait quelque chose, je t'envoie tout de suite, tu vois, j'y arrive. Oui, arrivé. C'est comme ça qu'il faut tuer les musulmans. Ils parlent beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et puis, ils posent des questions. J'ai débattu avec les chrétiens. Je les ai fait fuir. J'ai gagné le débat. C'est comme ça qu'on gagne le débat. Ça, c'est un cours que je viens wow. de te donner. Hey, à... à... so 68-42. Je t'ai envoyé une photo, il faut voir. Ah. Maintenant, tu vois ce verset ici. Pas, hein? Il pas, on ce, ce verset, ça va te permettre de quitter même l'islam. Il n'y okay, a... a pas de preuves. Je t'ai envoyé le croix. Si tu vois ça, il faut voir. Il faut battre le sucre, ah. non, non, je connais ça. Ça, c'est une fausse version. A... C'est une fausse version du Coran. On dit le jour où ils affronteront les horreurs. Il n'y a pas le mot affronter les horreurs dans la version arabe. Ça n'existe pas. On parle de Sakine. Sakine, c'est-à-dire le pied d'Allah. Sakine, demande n'importe quel musulman qui a fait une initiation à la langue arabe. On dit, Yoma, Yug Shaf Sakine. Le jour où ils verront le pied d'Allah, ils seront appelés à se prosterner. Ils ne pourront pas le faire. Et, et, et c'est ce que je te dis. Ça, ça a été expliqué par Ibn Kathir. Ibn Kathir a expliqué que c'est le pied d'Allah. Allah va venir. C'est pour cela que j'ai voulu qu'on puisse débattre sur vidéo, toi avec moi. J'allais te projeter même les hadiths de Mahomet Muhammad. Muhammad a dit dans beaucoup de hadiths que Allah va venir comme un homme et il va montrer le pied. Puisque lorsque Dieu vient sur la terre, il montre toujours le pied. C'est pour cela que même Jésus-Christ avait dit à ses disciples. Voyez mes mains et mes pieds. Il montre toujours son pied. C'est le pied. Maintenant, le musulman, comme il savait que le mot Sakine veut dire le pied d'Allah, ils ont enlevé le mot Sakine. Ils ont mis le jour où ils affronteront les horreurs du jugement. Ça n'existe pas dans la version originale, mon frère. Le Coran que tu dis, c'est une fausse version. Tu as la version arabe. Attends, je vais même t'envoyer te, maintenant le Coran en français. Je vais t'envoyer, je vais te tirer ça et t'envoyer ça tout de suite. Hein. Mon ami, tu as fini de parler? Oui. Tu peux relire ta traduction là, ce qui. La première fois, on peut ça, je vois. Ah. Attends. La sourate 68, au verset 42. On dit ceci. Le jour où où un pied sera découvert, ils seront appelés à se prosterner, mais ils en okay. seront incapables. Ok. okay. okay. Et bon, attends, je ne vais pas dire que toi ta traduction est fausse. Tu ne pourras jamais je dire, dire ça. ça. Mais je ne vais pas dire ça. Je vais t'attraper dans ta propre traduction. Mais tu vas attraper Mohamed. C'est Mohamed qui a dit ça. Attends, oh, écoute-moi, écoute-moi non. Ils ont dit le pied non. Oui. Ils ont dit le pied de qui? Et on va Les musulmans vont adorer quel pied? Si ce n'est pas le pied d'Allah. Tu vois, tu vois, tu vois. Ils ont dit le pied de qui? C est, c est, mon frère, quel pied les musulmans vont adorer si ce n'est pas le pied d'Allah? Ok, c'est le pied dans Oui, oui. Ok, dans, mais dans ta traduction, ils ont écrit quoi? Ils ont écrit le pied dans Ils ont dit le jour où un pied sera découvert. Ok, okay. est-ce qu'ils est qu ont dit un pied dans Je ne peux pas dire que ta traduction est facile, mais je vais t'attraper là-bas. Est-ce qu'ils ont dit que le, le, le pied d'Allah? <rire> Mon frère, déjà... moi j'aime déjà puisque tu, tu es en train d'examiner toi-même. Tu vas voir qu'on t'a menti dans l'islam. Hein? Ibn Kathir a expliqué ce verset-là. Muhammad lui-même a expliqué ce verset-là. Tout le monde a expliqué ce verset-là. Hein? Attendez, attendez, je vais t'envoyer ce verset-là. Je, je t'envoie par, par WhatsApp. Attends juste une minute, je vais t'envoyer ça. Je t'envoie ça sur WhatsApp, tu vas voir ça de toi-même. Ah, juste une minute. Ah, je t'ai envoyé ça. Est-ce que tu peux voir ça? Oui. Prends ton, pas déjà. prends ton temps. Prends ton temps. Ouvre ça. Oui. Qu'est-ce qu'on... Tu, tu vois ce que je disais? Ça, c'est une page du Coran. Mm -hmm. C'est une page du Coran que j'ai capturée. Mon frère, j'ai des Corans, j'ai 26 Corans, 26. Si tu étais sur vidéo, j'allais te montrer tout, tout ce Coran-là que j'ai. Mm -hmm. Est-ce que tu vois ça? Mm -hmm. Ouvre l'image. Ouvre l'image je je que je t'ai envoyée. Je veux te... Attends, attends, cette traduction-là, je ne vais pas dire qu'elle est fonctionne. Mais non, non. je vais te poser une question. Ouvre d'abord. C'est le pied de qui? Ouvre le pied de qui? Ouvre la traduction. Ils ont écrit, écrit le pied de qui? Ils ont écrit, écrit le pied de qui? Mon, mon frère, je t'ai envoyé la version. Est-ce tu peux ouvrir l'image que je t'ai envoyée? Mais voici, je vois. Je vois, toi-même, tu as ah, c'est toi-même qui m'as qui envoyé, non? Oui. Ah, j'espère que toi-même, tu as ça. Donc, ils ont écrit le pied de qui? Le pied de qui? <rire> hein? Je t'ai envoyé ça. Maintenant, euh, vas, lis en bas. Je ne En bas, qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce qu'on a dit? Les commentateurs. Regarde, moi, moi je m'en fous de tout ça. Attends, je, tu t'en fous maintenant. Je réponds à ma question-là. Ils ont écrit le pied de qui? Tu te réponds oh, à ça. Ils ont écrit le pied de qui? Réponds. Ah. Le, le, la Sourate dit ce, tu dis ceci. Le jour où ils affrontent. Attends, attends, attends. Laisse tout ça. Ils ont, ils ont écrit, le, ils ont dit le pied de qui? Écris, C'est bien. Écris le, le, le, le, le pied de qui? Dans la Sourate. Hein? Dans la Sourate, on a dit ceci. Ah, attends, attends, attends. Faut m'écouter. Oui. Réponds à ma question. Réponds à ma question. Réponds. Dit, je te demandais, ils ont écrit dans ce verset, ils ont écrit dans ce verset le pied de qui, le pied de qui, ils ont écrit, écrit, le pied de qui, réponds à, ah, je dans... veux pas que tu réponds par toi-même, hein? réponds dans tes versets. Moi, je te donne ce qui est écrit, ce qui est écrit là, on a dit, voilà, on a dit ce qui est écrit, merci, dis-moi, hein, dis-moi ce qui ce est, qui est écrit, écrit, on a dit, on a, on a dit ceci, le jour où un pied sera découvert, ils n'ont pas dit le pied de quelqu'un, ils n'ont pas ajouté ça, ils n'ont pas ajouté. Mais pourquoi tu as ajouté? Pourquoi tu ajoutes? Pourquoi tu as ajouté? Pourquoi? Ah, c'est la question. Pourquoi Réponds. Pourquoi ok, ok, je vais te répondre. Pour... Tu vois, tu vois que tu es pas bon. Je vais te, as ajouté? Regarde, je, as je vais as te répondre. Tu m'as dit de ne pas ajouter à la Bible. c'est ça? Non, attends, tu m'as dit de ne pas ajouter à la Bible. Oui, oui, dans le courant aussi, tu vas ajouter, tu vois. Oh, oh. Qui a ajouté. Ah, attends. Est-ce que dans la Bible, là, moi, j'ai ajouté? Je n'ai pas ajouté. Oh. J'ai essayé, essayé de t'expliquer. Tu m'as dit que non, moi, j'ai ajouté. Je te dis, ok. Il se dit bien, tu dis, le pied d'Allah, alors qu'on n'a pas écrit là-bas. Pourquoi? Donc, c'est toi qui connais plus que le traducteur quoi. Ah bon, pour, pourquoi est-ce que j'ai dit que c'est le pied d'Allah? Pourquoi est-ce que j'ai dit ça? Puisque c'est Muhammad lui-même qui a expliqué... Attends, attends. Pourquoi toi, tu vas dire, attends, attends. Mais est-ce qu'ils ont écrit pas pour ça? Pourquoi? Ils n'ont écrit comme ça. J'ai suivi ils, les... Ils ont écrit le pied la. J'ai Je... suivi ça. J'ai suivi les explications hein? de Mohamed. Mohamed a expliqué ce eh, que Mon frère, mon frère, écoute-moi, écoute-moi, écoute-moi. Écoute-moi. Tu écoute. m'avais dit que, avant, avant qu'on ait dans le Coran, tu m'avais dit que, eh, eh, quoi, les gens verront le pied d'Allah, c'est ça non? Oui, c'est ça. Ok, mais comme tu m'as envoyé... Eh, Quoi? Le verset que tu m'as envoyé là, ils ont écrit quoi? Ils ont écrit le pied d'Allah ou bien ils n'ont pas écrit le pied d'Allah. C'est ce que je veux seulement. Il faut répondre oui ou non. Ah le, le, la, tu vois? On, on a écrit, on a écrit ceci dans le verset que je t'ai envoyé. On a ah, dit, on attends, a. Tu vois. Oh, dans tu vois? le verset. Ils ont, question. ils ont écrit, attends, ils ont écrit le pied d'Allah ou bien ils n'ont pas écrit. Ils n'ont pas écrit le pied d'Allah dans le verset. Ils n'ont pas écrit. Merci. Oui. Mais toi tu m'avais dit quoi? Je te dis, dans le tafsir, Muhammad a expliqué ce verset ici. merci. Quatre tafsirs, vas-y. Ah, maintenant tu commences maintenant à parler. Dans le tafsir de Bébé. Voilà, ah, euh, non, ça J'aime ce genre de truc, hein. vas-y, vas-y, on a le temps, vas-y, vas-y. Ah. Euh, bon, l'heure de la prière est penchée, mais vas-y, <rire> fais vite euh, Ce que nous faisons, ça dépasse la prière. Non, jamais, sûrement ça ça dépasse pas la prière. là. Tu, tu es en train d'apprendre, il faut demander à ton imam pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas mis le pied d'Allah. Et faut montrer les tafsirs. vas y montre, montre les à montre. All All viens, All viens. Alléluia, Alléluia. Tu vois? Ils sont là, ils sont ils sont là, ils sont là, ils sont là, Dans le <rire> de là, a expliqué ce... <rire> Imam Gourtoubi, tu vois Vas-y, vas-y, vas je suis à la page, J'ai hein? Imam Kourtoubi a expliqué ça. Il a dit ceci. Dans Imam Kourtoubi, il a expliqué que le, le, le, ce jour-là, Allah va venir, il viendra sous la forme humaine. Les musulmans, ils vont rejeter. Mais, mais, mais. Attends, attends, attends, attends, attends, attends, attends, attends, attends, attends, attends, attends, et euh, le à La forme humaine. Il viendra à la forme, quoi? La la forme, humaine. À la forme quoi? humaine. Tu as vu, toi, regarde mon ami, je te pardonne. Il ne faut, faut, faut pas faire de ça de truc là Regarde, attends, je te dis quelque chose. Si tu ne crois pas là, il faut dire que tu ne crois pas. Mais il ne faut pas essayer de mentir. Nous là, nous on, on, on ne ment pas sur le cours. Moi je te donne le de cours. On ne sait pas ce qui est écrit. Non, non, on essaie de vous expliquer. Tu vois Mais toi, tu, -tu ajoutes. Hein? Dans, dans tu le, bon. le, Je te donne le, le tafsir de Gourtoubi. Il a expliqué que le jour où Allah va venir, il va montrer son pied. Ah, tu as ça avec ça, non Oui, oui j'ai ça. Ça. Hey, ça. Je vais t'envoyer ça. Écoute écoute-la. Je vais t'envoyer ça. Il a dit le temps. envoyer, voilà, pas envoyer. Va je, va je vais t'envoyer ça. Le site de... Je vais t'envoyer tout oh, en... le site ah, Je vais t'envoyer de... tout le site internet. Il a expliqué, Allah va venir, il va découvrir son pied. Ah, donc la partie. Oh, la, pas bon. Le tibia, la jambe, le pied. Il va tout montrer. Et on dit ceci. Le tout puissant, c'est Allah. Mon frère, je t Attends, envoie, envoie, envoie, envoie, envoie, envoie, envoie, envoie, Je t'attends non? Attends, je vais t'envoyer. Tu, sais tu veux pas envoyer, envoie. Je t'attends. Envoie, envoie, envoie, envoie. Je t'envoie, ça attends. Bon, hé, hey, en attendant, hey, tu, tu as le temps? Oui, j'ai beaucoup de temps. Tu as beaucoup de temps, j'espère. J'ai beaucoup de temps aujourd'hui, beaucoup de temps. Ok, tu vas m'envoyer la, la, la c'est, le lien là. T'envoies quoi? Il faut envoyer. Tu m'as pas dit que tu vas envoyer. Faut envoyer. Oh. Je t'envoie tout de suite là. Tout de suite là. Moi, j'arrive. Je... je dis. Oh. Tu dis. Attends. Allô. Oui, je t'attends. Oui, l'heure de la prière est bonjour. Moi, je vais aller prier. Mais, à ah, voir, à voir. Quand je seulement, je te rappelle. Au lieu d'aller prier, il faut écouter la parole que je t'annonce. Ça dépasse la prière. Regarde, chez nous c'est pas comme ça, chez nous c'est pas comme ça, j'ai prié à qui Mais tu la vas quitter l'islam Bon, si tu, me, si, si tu me dis le bon chemin chez moi, je vais quitter. Attends, attends, je t'envoie les tafsir, je t'envoie tous les tafsir. Ok, bon, à plus, hein. tu m'envoies, faut, faut oublier, tu vas m'envoies, après je vais te rappeler. Ok. Voilà, dans, bon, au moins ça, maximum 15 minutes ou 10 minutes comme ça, tu vois, je vais te rappeler. Ok, ça va, ok, je t'attends. Voilà, pourquoi envoyez-tu des sujets? Pourquoi envoyez-tu des Ok, je t'envoie tout de suite. <rire> Mon frère, mes frères, c'est comme ça qu'on débat avec les musulmans. Il faut être patient avec eux. Ils peuvent il peut faire une heure en train de te poser des questions, questions, et puis le débat, ça se termine. Il dit, j'ai gagné le débat, j'ai gagné. Non, non. Juste un seul verset, un seul verset, pas beaucoup. Cette surate ici, 68-42, ça va ça dégonflé. Surat 68-42. Tu vois, c'est un méchant verset du Coran. surah Al-Kalam, on appelle ça Al-Kalam, surate 68-42. Là, là, ce sont des grands savants, hein, comme des imams Kourtoumbi, qui ont expliqué ce que Mahomet lui-même avait dit. Ça, c'est hein? Il a dit que Allah va venir, le Tout-Puissant, il va venir le jour où une jambe est relevée, révélée. Il va venir sous la forme humaine, une jambe. Ça, tout ça, c'est Mahomet qui explique que Allah va venir comme un homme. Il va révéler sa jambe. Hein? <rire> C'est la jambe de Alain. Il va montrer ça. Hein? Le, le, le Tout-Puissant, c'est la découverte. Et il y a beaucoup de hmm? Il y a beaucoup de hadiths. Une jambe. <rire> Je ne peux pas laisser. Il faut être patient avec les musulmans. S'il est avec moi, il faut parler avec beaucoup de douceur, même s'il fait beaucoup de remontrances être très patient, très patient, très patient avec les, envers les musulmans euh, pour le montrer. Attendez, je vais vous montrer ce que Mohamed lui-même a dit dans une euh, des hadiths. Il a parlé de, cette, euh, de, de ça. Hein? Il a dit ça. Il va parler de ça. Ça, c'est Mohamed. Il va parler de ça, ça, de, ça de ce verset ici. Ça, c'est Saïd Bouharia. Hein? Vous voyez vous-même, Saïd Bouhari numéro 739. Hein? 7439. Saïd Bouhari numéro 7439. Attendez, je dois bien ouvrir ça pour vous exposer ça. Saïd Bouhari numéro 7439. D'après Abu Saïd al-Khoudri, ça c'est un compagnon de Muhammad, nous avons dit au messager d'Allah, verrons-nous notre Seigneur le jour de la résurrection? Il a dit, avez-vous des difficultés pour voir le soleil et la lune quand il est dans le ciel? Et ils ont dit non. Et Muhammad a dit, ainsi ah, vous n'aurez aucune difficulté à voir votre Seigneur ce jour-là. Alors, il a continué. Le prophète a alors dit, quelqu'un annoncera... Que chaque nation suive sa propre, tout ça. Ainsi, les compagnons de la croix, avec leur croix, les idolâtres, les compagnons. Mohamed continue, c'est un qui est, qui est très long. Hein. Je vais partir avec vous pour vous montrer quelque chose. C'est que moi, lui-même a dit. C'est un indice qui est très long, mais vous pouvez lire. Je vous ai donné le, le, le numéro de ça. Il dit ceci. C'est un indice très long, mais j'ai quelque chose que je suis en train de chercher. Alors, Alléluia, voyez-vous, nous sommes là. Alors, il parle, il dit Alors, ça c'est Mohamed qui dit Alors, le Tout-Puissant, c'est Allah. Le Tout-Puissant viendra à eux sous une autre forme. Hein? Allah va venir sous une autre forme. Hein? Il dit Allah va venir sous une autre forme que celles qui l'ont vu la première fois. Il leur dira, je suis votre Seigneur. Les musulmans vont dire, ils diront, tu n'es pas notre Seigneur. Ils vont rejeter Allah. Pourquoi? Puisque Allah a, a pris une autre forme. C'est Muhammad qui dit ça. Il, il dit qu'il va venir sous une autre forme que celles qui l'ont vu la première fois. Les musulmans vont dire, tu n'es pas notre Seigneur. Et personne, ils ont dit, personne ne parlera à lui à Allah, sauf le prophète seulement les prophètes vont commencer à parler avec Allah, alors on leur dira connaissez-vous un signe par lequel vous puissiez le reconnaître ils vont dire ils diront les chines hein, les sakines hein. le chine ici, c'est ce qu'on appelle le pied <rire> les gens vont dire on veut le voir, mais on va le reconnaître par les chine Cherchez ce mot ici, shin. En anglais, ça veut dire le pied, la partie. Il y a d'autres qui, qui, qui interprètent. Le... En arabe, c'est sakin". sakin. Maintenant, les musulmans, ils ont caché ça dans leur Coran, Sakine ». Ça veut dire tout simplement la partie de la jambe hein, qui part donc de le tibia, la jambe, le pied. Cette partie-là, on appelle ça en arabe sakin. Les anglais, ils appellent ça shin. Hein? Ça part de l'os tibial, le tibia, tu descends jusqu'au pied là. Cette partie, c'est une partie, on appelle ça les chine On dit ceci. Alors, ainsi, ainsi Allah, c'est Muhammad qui explique, Allah découvrira alors son chine Il va découvrir son pied. Après quoi, chaque croyant, les musulmans, se prosternera devant lui. Alléluia. Son chine et chaque croyant se prosternera devant lui, il restera ce qui se postera devant lui, tout ça. C est, c est, ça, c'est un indice qui est authentique. Hein? Et, écoutez, je vois quelque chose ici. On dit, alors le pont sera jeté sur l'enfer. Le pont là qu'on appelle euh, Surat. Hein, le Sirat, Sirat, Mustaken. Ça sera mon, tout ça. C'est un indice très très long lire ça, c'est de ça que j'ai parlé à ce frère là, mais il n'a jamais entendu ça puisqu'on lui a caché ça l'adis était, là en arabe hein? le mot sakine ça se trouve là, c'est un adis qui est très long j'ai beaucoup de gens qui m'attendent en ligne qui veulent débattre avec moi <rire> hein? ça c'est un Là, le numéro est là c'est Saïb ou Ari, numéro 74.9, livre 97, à 10, numéro 65. Tout celui qui veut débattre avec nous, nous sommes là. Mon numéro est là. 00D, euh, pardon, 0027, 7, 66, 80, 77, 05. Shalom, que Dieu vous bénisse.